Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech it Livit. Je vous rappelle si vous avez jamais vu le concept, je fais le test d'un produit, je vous fais une vidéo sur les points forts, une vidéo sur les points faibles pour que vous puissiez vous faire un avis en quelques minutes. Si vous vous posez des questions spécifiques, il y a un test complet qui est en description. Cette vidéo là, c'est la vidéo Livit sur les points faibles du Note 20 Ultra. Si vous voulez voir les points forts du Note 20 Ultra, c'est par ici et c'est parti pour ce deuxième épisode de Tech it Livit. Premier défaut du Note 20 Ultra, c'est le marché, entre guillemets. Si vous suivez la tech, vous le savez, sur les S et les notes, Samsung utilise en Europe un processeur Exynos à la place des Snapdragon. Ils sont toujours moins performants, ils sont toujours moins bons au niveau de l'autonomie. Je trouve ça hyper dommage d'avoir le même téléphone avec des capacités qui sont bridées par rapport au modèle américain, par exemple. Dans les faits, ce Note 20 Ultra, il est très rapide, c'est hyper agréable de jouer avec, de regarder du multimédia, etc. Mais la puce Exynos a tendance à un petit peu chauffer, est moins performante que la Snapdragon, et surtout ça crée un problème avec l'autonomie. Et l'autonomie, on va en parler un peu plus bas dans les points faibles. Deuxième point faible, le format. C'était déjà le cas pour le Pixel 4A, je l'ai mis à la fois dans les points forts et les points faibles, ça dépend d'utilisation. Si vous aimez les gros smartphones, les grands écrans, le Note 20 Ultra est parfait. Par contre, à l'opposé, ce Note 20 Ultra, il est ultra massif donc il est lourd il est large il est grand et en plus il est épais à cause du nouveau module photo qui ajoute encore de l'épaisseur quand vous le posez sur une table et que vous utilisez le stylet par exemple le téléphone fait que bouger et c'est vraiment un smartphone méga massif si vous aimez les grands écrans il est parfait c'est pour moi un des tout meilleurs écrans du marché c'est super pour le multimédia troisième défaut pour moi le note 20 ultra est un s 20 ultra avec un stylet avec une plus petite batterie et avec un un module photo un petit peu inférieur donc en fait dans la propre gramme de samsung il y ya pour moi un téléphone qui se place en fonction de mes besoins au dessus qui est aussi moins cher et du coup ce note pour les gens qui n'ont pas besoin de styler j'ai un peu du mal à le conseiller versus un s20 ultra quatrième point faible l'autonomie alors les trois points faibles précédents pouvaient en fonction de votre utilisation être ou non des points faibles celui là c'est un vrai point faible je pense que c'est en partie dû à la puce exynos 990 qui est moins performante que le Snapdragon 865+. plus. Dans les faits, vous avez un téléphone qui tient la journée juste. On est sur un téléphone ultra premium et je m'attends quand même à quelque chose de mieux. Et là, en fait, dans les téléphones à plus de 1000 euros que j'ai pu tester depuis deux ans, c'est celui qui tient le moins c'est simple, un Pixel 4A qui est tout petit, qui coûte 350 euros, il a quasiment la même autonomie que notre 20 Ultra. Alors forcément, Note 20 Ultra, il a un écran 120 Hz, il a un écran géant, il consomme, mais je m'attendais à quand même quelque chose de mieux. Et ce que je vous le disais sur le S20 Ultra, c'est qu'il a plus de capacité, il a 5000 mAh, là il y a 4005, et peut-être que ces 10-15% de plus auraient aidé. Et, et si l'autonomie n'est pas bonne, mais la recharge rapide est là, il n'y a pas de problème. Il est compatible avec la recharge rapide 45 w Seulement Samsung, dans la boîte, mais juste un chargeur 25 w Donc il faut un peu plus d'une heure 20 pour le recharger. Et en fait, ça ne recharge pas très très vite. C'est bien, mais euh, ce n'est pas ce que peut faire certains concurrents chinois, même si je pense qu'il y a une guerre à la charge rapide et que ça peut aussi un peu endommager les batteries. Mais ce n'est pas compensé. Et vraiment, pour moi, l'autonomie, c'est un des deux gros points noirs de ce Note 20 Ultra. Cinquième point négatif, deuxième gros point négatif pour moi, c'est le prix. Alors c'est un smartphone premium mais on est quand même à 1309 euros pour la version 256 Go et à 1409 euros pour la version 512 Go. C'est une augmentation de prix de 200 euros par rapport au Note 10 Plus que j'avais beaucoup aimé l'année dernière et même si Samsung a tendance très rapidement à baisser les prix, je trouve quand même qu'on euh, est en train d'arriver dans des prix qui sont ultra hauts et j'aurais bien aimé qu'ils arrivent à garder un cap autour des 1000 euros. Clairement, à 1309 euros à son prix public, j'ai vraiment du mal à le conseiller à l'achat. Voilà, si vous avez vu les, les deux vidéos, il y a des points forts. Clairement, ce Note Ultra, c'est un smartphone qui est quand même très puissant, qui est hyper agréable, qui est peut-être le meilleur smartphone grâce à sa taille d'écran pour le gaming et le multimédia. Mais il y a des points noirs qui viennent, pour moi, ne pas vous conseiller de l'acheter. Si vous voulez un smartphone Samsung haut de gamme, allez vers un S20 Ultra. Il y a une meilleure batterie, il y a des meilleurs capteurs photo. Si bien sûr, vous avez besoin d'un stylet, ben optez pour ce Note 20 Ultra si vous avez les moyens, parce que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui pour ce segment-là, qui est quand même pour moi petit. Mais sinon, les Note 10 Plus sont toujours excellents. Par contre, n'allez surtout pas sur le Note 20. Le rapport qualité-prix n'est clairement pas bon aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo et qu'on est en 2021 et que le Note 20 Ultra coûte 900 euros, là par contre il commence à être vraiment intéressant parce que vous avez un téléphone qui va très bien durer dans le temps avec les dernières techno il y a l'UFS 3.1, il y a le Wi-Fi 6, il y a la 5G bien sûr, il y a la double SIM. Donc c'est un téléphone qui va bien tenir. Il y a aussi 3 ans assurés de mise à jour sur Android, c'est une bonne chose, mais là clairement à 1309 euros autant chercher un coût sur un S20 Ultra qui se retrouve aujourd'hui beaucoup à moins de 1000 euros. je vous mets les prix dans la description mais clairement faites l'impasse pour moi sur ce Note 20 Ultra je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Live sur le Note 20 Ultra si vous voulez voir les points faibles je vous rappelle qu'il y a la vidéo là-haut il y a le test écrit complet en description avec les samples de photos, mon avis sur chacun des points donc design Performance, autonomie, appareil photo et rapport qualité-prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaye de répondre vraiment à tout le monde pour rentrer vraiment dans les détails. Et dites-moi justement en commentaire si ce Note 20 Ultra, vous pensez qu'il vaut le coup d'être acheté, TechIt, ou qu'il ne vaut pas le coup d'être acheté, lis vite. Et moi, je donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo de test sur la chaîne YouTube de Pré Citron. A bientôt.